Salut les amis j'espère que vous allez bien, je vous fais un petit résumé de la journée Aujourd'hui j'ai fait le faux plafond, donc je me suis attaqué au faux plafond de l'atelier Et euh, toute la sature est déjà terminée Je vous montre ça tout de suite Voilà, donc c'est tout en métal stud. Donc c'est pour ça que c'est assez rapide La seule chose qui m'a fait perdre du temps c'est qu'il a fallu ces deux longerons Juste là, il a fallu que je les visse il a fallu que je les visse dans une poutrelle métallique. Donc ça, ça a pris du temps. Hein. Préforer, commencer à mettre des... trouver la vis euh, qui allait, euh, ça n'a pas été évident. Mais bon, c'est fait, je suis content. Demain, donc on sera mardi, j'ai loué un lève-plaque. Donc je vais chercher à 8h du matin. Ça veut dire qu'à 9h je suis déjà à l'atelier. Et normalement, j'espère hein, que vers midi, tout sera plaqué. Non, ça avance bien, je suis content. Euh, L'éclairage, les mercredis. Normalement, si tout se passe bien, je l'aurai mercredi. Donc, jeudi, le plafond, basta. Il sera terminé. Enfin, je m'avance peut-être un peu, hein. mais pas loin. Il sera, Il sera pas loin d'être terminé. Ben voilà, c'était juste un petit résumé, vous montrer, enfin, hein, vous dire un petit peu ce que j'avais fait. Aujourd'hui, j'en ai fini de l'atelier. Donc, euh, j'éteins et je vous donne rendez-vous demain. Oui, demain, ça peut être bien, ça. Bon, allez. Ciao, ciao.